Yo, salut à tous! Bienvenue pour ce nouveau euh, défi euh, de Spartiate en compagnie euh, de Guillaume que nous allons empresser, nous empresser de euh, présenter. Euh, dans un premier temps, on va expliquer les règles du défi. Euh, on a fait une tentative euh, d'un défi euh, juste avant. Oh là, c'est la merde! Vas-y, greu, yes! C'est bien, en plus, enfin, tu vas faire assez de franchement Vas-y, je commence à ouvrir. Du coup euh, pour le défi ça va être assez simple pour le setup Je rappelle que euh, pour... Euh, t'as une bombe hmm. Moi j'aurais dit pas maintenant Ah t'as assez de points, faudrait même que tu ouvres Faudrait même que tu... Vas-y je vais ouvrir euh, le courant Si tu peux ah, bon, On est bien niveau point. Ah ouais, Bah j'ai ouais, bah, déjà quasiment tout ouvert, t'as plus qu'à ouvrir, euh... qu ouvrir le fond le couteau Va oh bien allumer le courant. Ouais. Euh, du coup, au niveau du setup, ça va être assez simple. Euh... Masto, couteau de boucher. Et après, euh, rendez-vous euh, dans la pièce euh, du défi. Donc uniquement ça, pas d'armes masto, couteau de boucher. Euh, je rappelle que pour euh... que pour euh, le que pour les défis, euh, du coup, euh... ces défis là, euh, je les avais arrêtés. Euh... J'aime pas me répéter en plus parce que du coup on a fait déjà une partie avant là, Et on dire la même chose, exactement la même chose euh, J'avais décidé d'arrêter parce que bah euh, c'est con mais bon on va pas se cacher que euh, Quand j'avais euh, arrêté les défis de Spartiate en, en 2014-2015 euh, Je faisais 2000 vues sur les défis, 2 3000 vues sur les défis Et euh, maintenant euh, bah, j'en fais 200-300 donc euh, ça, ça démotive un peu quoi donc pour essayer de... Oh c'est quoi ça Oh je me suis trappé un trottoir ah il y a des bugs ah c'est bien ça C'est bien tu Ah bah cool bon, j'ai le couteau on peut y aller Je Du coup j'avais oh. arrêté les défis parce que ouais ça T'a démotivé un petit peu le fait de pas faire euh... Le fait de pas faire beaucoup de vues sur les défis Et puis au final là maintenant j'ai un peu euh... Je vois les choses différemment écoutez si... S'il n'y a pas beaucoup de monde c'est pas grave du moment que ça peut relancer une espèce de petite motivation à rejouer au jeu Parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui continuent de jouer à ce jeu, il est bien Et du coup, du coup voilà j'ai décidé de reprendre ça Donc pour ceux, qui font, pour ceux qui sont toujours dessus et qui font des runs Peut-être que ça les fera décompresser de faire un petit défi avec une petite somme à gagner Donc pour l'instant c'est 10 balles Mais peut-être que plus tard quand je pourrai me permettre ça sera 20 balles, 30, 40, 50, vraiment dans... Dans le meilleur des cas, je pense que, je pense que à 50 balles, franchement 50 balles à gagner chaque semaine Parce que du coup, les défis sortiront tous les vendredis, tous les vendredis à midi Comme ça, ça permettra aux gens qui ne peuvent pas jouer la semaine de tenter le week-end Vous aurez le week-end pour le tryhard, le défi Et du coup, chaque vendredi qui suit, le défi, il y aura un nouveau défi qui sortira Et donc le, le défi en question sera clôturé Donc par exemple, là cette semaine, on va dire une connerie, nous sommes le vendredi 30 et bah le vendredi 37, il euh, y a un nouveau défi qui sort et, euh, et ce défi euh, sera clôturé. Et ceux qui auront fait donc le plus de manches, euh, j'aimerais bien qu'il y ait donc, des temps forts. Des temps forts, euh, un full gameplay. Des temps forts euh, ou euh, une vidéo YouTube avec un full gameplay. Ceux qui auront fait le plus de manches, donc, par exemple s'il y en a qui font 15 et d'autres qui font 16, euh, ceux qui auront font 16 seront pris seront pris et se partageront donc euh, le, le cash prize, le petit, le, le léger cash prize. Donc au niveau, d'une règle du défi, pas le droit de fermer la fenêtre. Hein, on a, en fait, on a fait une partie juste avant avec Guillaume qu'on va présenter parce que ça fait déjà 4 minutes que je blablabla et es, que Guillaume n'a parle rien. On a fait une partie juste avant en fait où on a fait exactement la même chose mais avec les bêtises Mais en fait, on a fait, euh, je sais plus, 24 ou 23. Enfin, ça allait loin quoi. Parce qu'on peut faire des packs là-dedans et je pense que sans, sans les bêtises ça va être beaucoup plus dur on va avoir plus de mal à faire euh, à tuer les vagues donc euh, déjà ça prendra moins de temps parce que là on était à 30 minutes de vidéo et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont le temps de regarder une vidéo qui fait 30 minutes voilà donc au niveau des règles je pense que c'est carré euh, couteau, euh, masto rester ici, pas le droit de sortir de la, de la pièce même pour paquer, pour réanimer, pour quoi que ce soit pas le droit on doit rester là dedans euh, jusqu'à la mort euh, et puis voilà et puis c'est tout. Donc euh, nous allons nous intéresser maintenant à notre cher Gigi qui va se présenter du coup pour la deuxième fois. Bonjour Gigi. Salut Qui êtes-vous Gigi Qui êtes-vous Un joueur zombie, ça fait quelques années que je joue et... c'est Tu sais que, ah, ah, mais... que euh, quand, quand je faisais des vidéos comme ça à l'ancienne, des fois on relançait 5 <rire> fois le défi avec les gens avec qui je jouais, ils pétaient un plomb. Dans <rire> se présenter 15 fois tu sais. Ouais mais c'est dur à se présenter en plus. C'est vrai c'est vrai. Que faites-vous dans la vie Guillaume militaire, j'ai 19 ans. Ouais, vous êtes célibataire aussi. Célibataire, mon Tinder en description <rire> Ça intéresse. Ouais, je crois que ça intéresse. Ouais, après.. ça fait quelques années que je joue en zombie, et ça va faire. Vraiment, euh, 5, 5, 5. 10 ans que je joue en zombie. 10 ans mais vous avez ouais. la, médaille, euh, la médaille Steam Zombie, non <rire> Non Possible. Ouais, c'est vrai. Et donc là, vous, vous repartez, euh, là tu repars euh, à l'armée, c'est ça Vous êtes légionnaire, ouais. il était dans la légion, euh, la légion étrangère. Et maintenant, vous repartez à l'armée, c'est ça Ouais. Et vous habitez où, Guillaume, d'ailleurs Dans la Bretagne, c'est ça À la Bretagne Ouais, Bretagne, Bretagne. Plutôt côté euh, Saint-Malo, euh, tout ça Ouais. Ouais, Bas-Brest. Y'a des sables mouvants là-bas mmh, Non. non, enfin, je sais pas en fait, à vrai dire. Je sais pas. <rire> ah ouais. oh, je sais pas. Bah, je sais pas non plus. J'ai fait, fait une beau fois il quand j'étais petit. Ouais. Mais il faisait match par contre. Il faisait match. Ah. Bah, moi tellement il a fait chaud, j'ai pris un coup de soleil sur le crâne. Ah ouais. C'est la pêche. Grand pêche. <rire> C'est quoi votre le po poisson préféré Le requin Ah ouais Le requin bulldog Je crois... Attends mais c'est... C'est poissons... un requin qui... Les poissons c'est des mammifères non Ou ce poisson c'est pas des mammifères mais... Attends sais... c'est quoi le délire déjà a... Attends quoi la, la baleine, la baleine c'est pas un poisson C'est un... Céphalée je crois, non C'est quoi déjà le nom là, bizarre là Mammifère. Mais vas-y, a... a... a... en fait t'as des noms <rire> différents pour les poissons, connard tu connais toi, les noms différents pour les poissons, non T'as les carnassiers, t'as ouais. les mammifères, t'as... carnassiers, c'est ceux qui... ceux qui bouffent, euh, tu vois, tous ceux qui ont des bonnes dents à serrer là et qui bouffent un peu de tout. Genre le brochet que t'as pêché hier. Oh là, genre le brochet, par Ça exemple. Ouais, c'est un carnassier. Mais du coup, lui, il bouffe d'autres poissons. Ouais, il bouffe de la truite, il bouffe... Euh... Ah ouais Un peu de tout. Mais il a ouais. cru avant ou pas <rire> oh et il, faisait combien... okay. il faisait quel poids euh, ton poisson là hier Le poids, je sais pas, mais la taille il faisait 50 et 60 cm. Ah ouais, ça va Ouais. Voilà. Comme ton kiki quoi ah Ouais, c'est ça Enfin, la moitié de mon kiki. <rire> <rire> <rire> la moitié, ah ouais, ça fait 1m20 alors Ouais, c'est ça 1m20, Ouais, la pêche, après, bah, le sport, euh... le cul... Ouais, ah, oh, on va se calmer, hein Les zombies... Ouais, ah, sa map préférée, c'est Nart, hein, je tiens à préciser, il a dit tout à l'heure. Oh, Je lui demander la map préférée, zombie question de merde. C'est quoi Est -ce ta couleur préférée J'en ai plusieurs. C'est des couleurs sombres, genre blanc, noir... Ah, c'est sombre, sombre. sombre <rire> mais ouais une couleur genre c'est vrai que le blanc et le noir c'était pas des couleurs je <rire> sais pas unis mais genre ouais bah ouais, ouais. je sais pas c'est bizarre hein, quand tu dis ça le blanc et le noir c'est pas des couleurs j'aime toutes les couleurs le noir c'est l'absence de couleurs mais ça France, dépend des couleurs de pourquoi tu vois pour m'habiller genre j'aime bien le blanc et le noir euh, je sais pas moi pour euh, je sais pas pour les voitures euh, j'aime bien euh, le rouge enfin je sais pas okay. <rire> j'aime toutes les couleurs Ouais, moi aussi, j'aime bien ma bille en noir et bon. toujours en noir. j'ai des bottines noires, petites jeans, Des, des bottines clear. Ouais. T'as des bottines Ouais, mais noir, tu sais, je sais pas comment expliquer. Tu vois, c'est quoi des bottines ou quoi euh, Non, non, en fait, j'imagine les bottes de en caoutchouc, la Jordi Land. Non, non, attends, je vais te montrer. Si, c'est ouais. genre des, des Timberland, euh, mais version. Ah ouais, non, même c'est bon, à... je vois, bon... Si, ouais, c'est bon, je je vois, je vois. C'est bon, je vois. Star, ouais. tu mets ton, ton futal par-dessus et tu sais, ça fait classe. Ouais, voilà, ouais, ouais, je vois. ouais. les bails dans les films euh, américains, là, Pas Ah, même est pas, ça. pas, ou les pattes, ils sont survolés. Ça, c'est ouais, ouais. encore deux coups de classe. Jusqu'à la. prochaine. <rire> Voilà, présentation finie. <rire> <rire> non, non, pas fini. Vous avez été jusqu'à où à l'école Oula, troisième Faut pas parler de choses qui fâchent. Ah ouais. Encore troisième, j'avais 89 jours d'absence. Qu'est-ce que ça ah compte ouais. Et pourquoi vous étiez une énergumène comme ça Parce ouais que je travaillais déjà. Enfin, J'étais un cancre en fait. Oh, même pas. J'étais pas méchant en soi. mais J'ai même pas travailler à l'école. Ah, C'est que... pas une question d'être méchant d'être un cancre. Ouais, ouais, c'est un élève j perturbateur ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais Genre euh, bavardage euh... Ouais même pas Moi, je bavardais avec les profs directement <rire> ouais, ouais, ouais. Ils me faisaient des ouais. peut-être pas discuter au prof ah, Ouais c'est ça bon cours là. mais en plein milieu, ouais ouais c'est un peu ça Ouais en vrai c'est ça Arrête. Ouais je peux parler comme ça non plus mais genre ouais Pourquoi on fait ça Ça n'a pas de sens et... <rire> Le mec est remis en question le cours Ouais, voilà, ouais c'est ce genre de truc là, tu vois. L'homme descend du singe, mais n'importe quoi, ouais. tout <rire> je tout le je t'ai plein de trucs. C'est des trucs de merde des fois, ouais, pas bah, bah, bah, grave, les... comme tous les joueurs zombies, je pense, tous les casos <rire> qui jouent en zombie. <rire> ah non, y'a des gens qui réussissent, hein. y'a ouais, des gens qui vrai. font des études dans le zombie, y'a de tout. Et toi, jusqu'à où Jusqu Moi, jusqu'en. J'ai fait ça, j'ai été. Déscolarisé à 16 ans. Mais j'étais ouais, ouais, ouais. en STI, génie civil. Ouais, c'est quoi ça C'est euh, pour faire architecte, dans euh, le bâtiment, tout ça. Ouais. Ah ouais. ouais j'étais bon en maths en bon physique. Ouais, ouais, j'étais fort en maths en physique. Après, en français, ah, j'étais une grosse aussi. merde. Ouais, pareil, en orthographe, c'était une horreur. J'ai une phrase, j'avais déjà zéro. <rire> <rire> <rire> Elle faisait 15 lignes, j'avais déjà zéro au bout d'une chose. Ah moi ça me saoule, oh. l'histoire, le géo, tout ça, battait les couilles. Par contre, la physique et les maths, qui fait de haut. Ouais, ouais, pareil, maths, j'aime bien les maths aussi. Tu sais, c'est logique, genre, euh, maths, c'est les gens vraiment qui ont un cerveau, tu sais. Parce que français, tout ce qui est grammaire, conjugaison, tout ça, c'est des trucs que t'apprends par cœur. Mais les maths, tu vois, soit tu calcules vite, soit tu, tu vois. Mm -hmm. comprends, ou alors non. Quoi. C'est vrai Et du coup ouais j'ai arrêté en seconde euh, Parce que en fait si tu veux genre euh, J'étais dans le 91 Et de, 91 c'est un département assez grand Et la seule école qui faisait le, le génie civil Le lycée qui faisait le, le génie civil c'est un grand lycée tu sais où ils avaient un atelier de ouf Où ils faisaient du béton, ils faisaient plein de trucs tu vois Genre okay. il, limite faire des murs et tout tu vois Et euh, du coup ce lycée là il y en avait qu'un en Essonne et du coup, en fait, ah ouais. euh, ma daronne s'est séparée de, de son conjoint. Et euh, du coup, euh, bah, j'étais obligé de, de, de soit faire deux heures de, de route pour y aller. Et déjà, de un, hein, ma daronne, elle avait pas les moyens de, faire, euh, de me payer le navigo, ni l'internat, et du coup, euh, des scolarisations quoi. Ah, ça y est, ça commence à rentrer là, débordage. Ouais, T'as fait quoi Bah, après, j'ai bossé. Ça a bossé. Ouais non, hum. j'ai bossé un peu à McDo, j'ai bossé un peu à Quick, premier tas j'avais 16 ans, ouais. J'ai fait un mois à McDo, lui. ils m'ont viré, okay. parce que manquait de motivation. J'ai fait un mois à Quick, ils m'ont viré aussi, manque de motivation. En même temps, qu'est-ce qu'il y a de motivant à faire des burgers <rire> Euh, après, euh... après j'ai été viré de ma ville. Ta été... ville Ouais De ma ville, après j'avais pas le droit, j'étais interdit de massif parce que je m'étais fait péter avec euh, avec des stupes. Du coup, oh. euh, coup j'étais euh, j'avais interdit d'aller de, de, de, dans ma ville et du coup, euh, j'étais euh, dans une la ville juste à côté et là, j'ai commencé à bosser. Au début, j'étais euh, clochard <rire> pendant un mois. Au final le clochard, même pas un mois je crois, j'ai été deux semaines clochard et après je suis parti en vacances en Espagne parce que j'avais des potes qui partaient en Espagne, du coup je suis parti avec eux ça m'a pas coûté cher, 200 balles je crois, j'avais les sous donc je suis parti avec eux J'avais ouais. pas de quoi me payer un appartement parce que bah, appartement, c'est dur à trouver et de... Ouais et puis il faut être sérieux aussi, il faut avoir un CDI et tout Ouais c'est ça, et puis à 16 ans, elles sont bonnes c'est je pouvais pas aller visiter ouais. les appartements en plus de la dégaine que j'avais avant, hein, casquette, euh, capuche, euh, tu sais, c'était genre. Ouais, je vois Hermès, Sergio Tacchini. Ouais, ouais, la, la merde quoi. J'ai une coup... un peu ample. En... <rire> ouais, ça. Et du coup, euh... quand je suis revenu d'Espagne, euh, ma m'avait trouvé un taf et un logement. Euh, du coup, dans un clair. restaurant en Corse j'ai commencé à bosser euh, chez eux j'ai bossé deux ans là-bas c'est là où j'ai commencé j'ai commencé dans la restauration j'ai commencé dans la plonge après euh, j'ai fait la cuisine après euh, j'ai vu qu'au final je passais mon temps à parler et que euh, la cuisine c'était pas fait pour moi je faisais que de me couper tout le temps donc euh, je suis passé en salle et euh, bah de là j'ai commencé le service mais c'était drôle hein, parce que euh, j'étais serveur en air max air max euh... Euh comment ça s'appelle survette euh, c'était n'importe ouais. quoi hein. aucune classe hein. zéro classe t-shirt euh... t-shirt ouais, survette basket enfin c'était n'importe quoi ouais, ouais, et ouais, ouais. après j'ai bossé dans d'autres restos et là j'ai vu qu'en fait bah, pour les serveurs il fallait avoir une prestance un minimum tu vois une chemise euh, des pantalons à pince euh, des conneries tu vois Ouais, ouais j'ai bossé à Paris après, puis, ouais, après la vie à je propose qu'on va un spawn chacun là les chiens C'est le la caméra, ils là aussi, hein! Ouais, bah t'en as deux du coup, t'es baisé! Ouais. ouais, mais ça va, eux ils sont. <rire> ouais, ouais, moi j'ai eu un peu le ton parcours aussi! Ouais, y'a beaucoup Genre, de personnes euh... qui ont eu ça! Ouais, 15 ans, euh. Ouais, 14 ans, déjà je commençais à faire des. des stages un peu partout! Genre, ouais, je m'en rentrais avec. <rire> avec terre, euh... Hein des braquages, à 16 ans je suis oh. des banques. Ah, t'es fou! <rire> Mais euh, ouais, après t'as fait un peu d'anto, moi je m'arrangeais comme directeur d'école à chaque fois pour faire des stages. Pour faire plus de stages que les autres élèves, tu vois. Mm. j'ai bossé un peu partout, tu vois, dans une école primaire avec des gosses. T'es dans la plus petite classe là. Ça c'était drôle. J'ai bossé en carrosserie, en plomberie. Voilà là! Oh, je suis débrouillé! Oh putain! Mais c'était sûr, Attends, ils sont passés à 3 coups de chasse. Oh oui, oui, oui! Vite! Ah non, c'est mort. J'aurais dû en profiter pour trouver un arbre. Ah putain, c'est la merde. Non, non, vas-y, arrête de les tuer, arrête de les tuer. Essaye de te foutre dans un coin. Ouais, quoique là, t'es pas si mal au final. Ouais, là, je pense que tu peux faire une belle réanimation. Tu vas faire un serpillage. Et si Allez. je bleed, Foris, non, non, quelles non, sont non, les non. règles Non oh, Allez, tu plus encore. Là, maintenant, là. Poussez le pas, bande de oh. chien Je suis rouge oh. Non, j'ai plus ma toi <rire> Non. <rire> attends elle était drôle cette mort. <rire> j'ai mis un commando <rire> Attends <rire> Attends. Demain, ah mais je... vous me dosez là, attends, je vais de l'autre côté. <rire> j'ai rien compris. Coutiche <rire> oh, Ah je <rire> suis Ah mais c'est pas possible en fait. <rire> 18 manches. Bravo là. Ouais bravo. -donc. Bravo. Bon bah Donc vous kiffe... faites hein. Ouais. Ce qui fait 19, il a 10 balles. Bah non 19, bah ceux qui font 19 et qu'il y en a d'autres derrière qui font 20, voilà ils auront 10 balles hein, du coup c'est comme ça que ça, que ça fonctionne. S'il y en a qui font 21, en gros ceux qui ont fait le plus de manches euh, avec un temps fort ou une vidéo en réponse euh, voilà Voilà voilà c'est tout Bon bah merci à tous oh. d'avoir regardé la vidéo, merci à Guillaume d'avoir participé à ce défi euh, Merci à toi Yes et puis bah du coup à la prochaine à la semaine prochaine pour un nouveau défi de Spartia Ciao ciao Yes, <laughs>